Bon, il est 11h30, je viens de me réveiller, hier je me suis encore couchée super tard pour le montage de la vidéo, donc aujourd'hui je vous préviens je vais couper super tôt, à 18h il n'y a plus personne, parce que c'est parce que pas possible, je peux pas commencer le montage aussi tard, je peux pas me coucher à 4h du matin tous les jours, ça va pas marcher, c'était pas le but de la manip, c'était l'inverse, hein. je devais apprendre à me lever plus tôt, avoir un meilleur rythme donc euh, voilà, hier je vous ai dit que j'avais mes règles dans 4 jours. J'ai mes règles aujourd'hui. Donc voilà, je suis ravie. Du coup, je viens de remplir mon filtre à eau parce que je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans les prochains jours. Et du coup, deux choses. Premièrement, je suis dégoûtée parce que hier, euh, hier soir... Euh, j'avais oublié que j'avais ma salade de prête en plus. J'ai eu la flemme de me faire à manger. J'ai sorti euh, mon pain de mie et ma pâte à tartiner. C'était mon repas du soir. Et que, euh, normalement, quelques jours avant que mes règles arrivent, euh, donc normalement à partir d'aujourd'hui, j'arrête euh, de manger du sucre. Parce que ça n'aide pas, ni pour mes migraines, ni pour les, de, pour les maux de ventre. Donc je suis un peu deg. Et aussi... Euh, je viens de me rendre compte, donc là il est plus de 11h30. Je viens de me rendre compte que j'ai fait le montage, j'ai exporté la vidéo sur mon ordinateur, mais je ne l'ai pas du tout mis en ligne. Donc elle ne sera pas à midi en ligne, celle-ci. Je vais m'en occuper tout de suite avant de faire mon café, avant de faire quoi que ce soit, mais elle ne sera pas en ligne à midi. Alors, ça. C'est un cachet de spiruline pour pallier aux éventuelles euh, carences en fer liées à mes règles. Bon, et eh ben, je crois que la vidéo euh, astuce pour mieux vivre ces règles s'impose d'elle-même. Donc, euh, ben aujourd'hui, je vais pas vous faire un débat là-dessus, mais au fur et à mesure que je vais faire des petites choses exprès pour ça, euh, je vous les montrerai. Comme ça, les intéressés, euh, vous saurez ce que je fais. Ce matin, ça va être juste café pour le petit déjeuner, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, je veux éviter le sucre, puisque le sucre, euh, ça augmente les douleurs liées aux règles, ça augmente les douleurs de migraine, etc., pour les risques de migraine. Euh, donc pas de sucre, pas de pâte à tartiner, pas de confiture Je pourrais me faire un porridge parce que dans le porridge je mets de, du sirop d'érable Donc c'est pas un sucre raffiné, c'est beaucoup mieux euh, Mais encore une fois, aujourd'hui j'ai une grosse flemme Et je vous avoue que ma casserole pleine de fromage n'est toujours pas lavée Et c'est pas maintenant que je vais le faire Donc ce sera porridge demain Parce qu'un porridge c'est quand même vraiment très bon pour les règles Il y a des bonnes choses à l'intérieur donc demain on fera quand même un petit porridge le matin euh, et puis aujourd'hui ce sera café. Ah oui c'est ça que je voulais dire, ce matin c'est uniquement café mais si vous arrivez à vous passer de café et de thé c'est encore mieux, une infusion c'est parfait. Et pour tous les conseils et les petites astuces que je vais vous donner aujourd'hui, en fait le mieux c'est de commencer à les mettre en place 3-4 jours avant l'arrivée présumée des règles. Donc là, c'est raté puisque je sais pas, je me suis foirée dans mes calculs. Alors, je, moi, je n'arrête pas le café parce que c'est. Ça, c'est le petit plaisir que je me laisse. Mais euh, si en temps normal, je peux boire plusieurs cafés par jour, c'est rare mais ça peut arriver. Je ne me l'autorise pas pendant les règles ou quelques jours avant. Je, je prends vraiment le minimum, ma tasse du matin. Je fais un café beaucoup moins fort aussi. Euh, le, les gélules de fer c'est bien aussi de commencer à les prendre en avance euh, après c'est pas obligatoire pour tout le monde de le faire mais moi je sais que j'ai des règles qui sont très abondantes et du coup euh, je perds beaucoup de fer je, je, je, c'est pour ça aussi que j'ai des migraines c'est pour ça que je suis au bout de ma vie quand, quand j'ai mes règles je suis toute blanche enfin bref donc euh, donc euh, en général j'en prends au moins une avant l'arrivée des règles ensuite l'arrêt du sucre donc c'est pareil plutôt 3-4 jours avant parce qu'en fait il faut quand même tout, tout, tout le temps que que le corps assimile tous ces changements là puisque le sucre va rester et le café etc vont, vont rester plusieurs jours dans votre corps donc euh, c'est à peu près ça et ça va marcher je pense pour à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui euh, sauf pour un truc ce sera peut-être pas euh, aujourd'hui mais alors moi il faut savoir que je mange végétarien en temps normal mais je ne suis pas euh, extrémiste dans mes choix au point de me mettre mal et il euh, y a une chose qui me sauve absolument la vie pendant mes règles aujourd'hui j'ai l'air de me sentir plutôt bien donc pour l'instant je ne le ferai pas mais c'est euh, manger euh, du jap Manger du jap parce que je pense, je ressens ça comme ça Je pense que c'est le saumon cru en fait Qui m'apporte des choses dont j'ai besoin pendant mes règles Et euh, du coup si c'est une journée où j'ai des nausées, des migraines euh, Où je suis très très fatiguée euh, bon, Les nausées pendant les règles vont jusqu'au vomissement chez moi Et ben si c'est une journée comme ça que je subis et où je suis très très mal, je mange un jab et c'est véridique, hein, je me moque pas, j'ai même pas encore terminé de manger, que j'ai plus ni migraine, ni nausée, ni rien et que je suis totalement requinquée. Donc c'est une option que je me garde, ce sera sûrement pas aujourd'hui, je pense pas parce que je me sens vraiment bien pour l'instant, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jamais, ça arrive souvent que... Que maintenant, avec tout ce que je mets en place, j'en ai pas besoin, mais ça arrive encore. Donc, ça, euh, le poisson, le poisson cru, c'est des choses qui sont vraiment très, très bonnes. Le chocolat noir aussi, quand on a ses règles. Voilà. C'est important aussi de beaucoup, beaucoup s'hydrater quand on a ses règles, plus que d'habitude. Et ça, c'est pareil. En général, euh, déjà la veille, et en fait, je l'avais déjà senti hier. Je pense que. Euh, mon corps commençait déjà à me le réclamer hier en fait Parce que hier j'avais très soif Et hier je commençais déjà à avoir euh, la tête qui me tirait un petit peu Je crois que je vous l'ai dit, j'avais une petite migraine qui, qui, qui était en dormance un petit peu toute la matinée Et, euh, et donc du coup j'ai beaucoup bu hier Et c'est tant mieux parce que je parce n'aurais que pas pensé les avoir aujourd'hui donc ça c'est aussi important de beaucoup, beaucoup, beaucoup boire. Moi ça m'évite énormément les migraines pendant les règles. Je le sens de toute façon quand je bois pas assez. Euh, je, je pense que je bois trois fois plus que d'habitude. Les gars, je suis trop contente. Devinez, devinez. Non, vous pouvez pas deviner. Euh, hier, vous savez, non avant-hier, j'ai postulé à des offres d'emploi dans la région où je suis. Et il se trouve que euh, l'offre qui m'intéressait le plus, et ben là, on vient de m'appeler et j'ai déjà une journée d'essai euh, jeudi. Sans entretien, sans rien, c'est génial. Euh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus, c'est un CDI. C'est complètement lunaire que moi, je sois surexcitée pour un CDI. Euh, mais en fait, c'est une région que j'aime, où je me vois bien acheter un bien. Et, et c'est un CDI, donc ça va être beaucoup plus facile pour contracter un crédit quand j'en aurai besoin. C'est un poste qui est plutôt bien payé. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est dans la vente. Je suis trop trop contente. Je suis trop contente. C'est génial. C'est génial. Bon, il est déjà 15h et je ne me rendais pas compte, parce que j'avais pas trop l'impression qui faisait euh, 13 jours mais en fait euh, c'est parce que je suis garée à l'ombre donc euh, je viens de regarder, mon panneau solaire recharge quasiment rien donc je vais changer de place maintenant enfin maintenant, je vais ranger un petit peu tout ce qui risque de tomber et je vais changer de place parce que qu'est-ce qu'elle a elle parce que euh, d'une, il faut que je recharge il est déjà 15h donc il faut que je mette le camion et le panneau solaire au soleil. Et en plus. Eh, on a dit qu'on allait appeler Porte qui grince, ou Porte qui. Ouais, Porte qui grince dans les commentaires. Donc, faut que je mette le camion au soleil et surtout que je remette le camion euh, droit. Parce que là, je suis trop penchée, j'arrête pas de tomber. Bon, voilà le fameux parking où je suis garée. Donc, je suis au fond d'une impasse. D'où débute un petit chemin de promenade, sentier de randonnée, je ne dirais pas. Parce qu'il y a une grosse croix, <rire> je pense du coup que ce n'est pas un sentier. Et parce que le sentier en question, il est là-haut. Donc c'est trop bien, des petits chemins de promenade. Voilà, un parking entouré de forêt, On voit un petit peu la montagne ici. Voilà. Et par contre, je ne sais pas si vous vous rendez compte... Pfff. Mais en fait, c'est tout bosselé. Donc moi, hier soir, j'étais là, donc j'étais penchée et comme ça, et comme ça. Là, ça redescend comme ça. Ici, ça fait une petite bosse comme ça. Là où je suis, euh, je suis penchée en avant. Donc j'ai mis la première vitesse parce qu'en fait, au contrôle technique et au garage, ils me disent que non, mais mon frein à main, il marche, il fonctionne très mal. Donc en fait, je pense que eux, dans leur niveau de serrage et tout sur leur, sur leur machine, c'est ok. Sauf que comme mon van il est hyper lourd, mais que je suis un peu en pente, ça grince et des fois, si c'est beaucoup, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois quand je me suis garé juste devant une falaise en Bretagne, j'étais garé comme ça et en fait je vois, euh, j'ouvre ma portière pour sortir et je vois le van qui commence à avancer. J'ai cru que j'avais oublié le frein à main, en fait pas du tout, c'est juste que mon frein à main il a beau être tiré à fond, euh, il fonctionne pas des masses. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à dessiner sur ma fenêtre. Vous voyez là les deux petites traces de mains Saloperie Tout ça pour dire que mon frein à main il est pas ouf et que cette nuit ça m'a fait un peu peur. Oh, oh j'ai encore fait un cauchemar Ah J'ai encore fait un cauchemar de quelqu'un en fait. J'étais posée dans mon van, porte ouverte, il faisait nuit, mais j'étais euh, aux abords d'une espèce de ferme et il y avait un chemin qui passait comme ça et il y a un vélo qui passe. Et je me dis bon, un vélo qui passe la nuit, c'est chier mais c'est pas grave, je me fous. Le, le vélo passe, s'arrête, je l'entends s'arrêter et je commence à flipper et je vois la personne dans l'encadrement de ma porte et tout, tout d'un coup je suis plus dans mon camion mais je suis dans une voiture, sur la banquette arrière d'une voiture porte ouverte, et le mec donc je vois que son ombre, que sa silhouette il avance vers moi, il rentre dans la voiture et tout, et j'essaie de dire qu'est-ce que vous faites, mais partez de là qu'est-ce que vous faites, dégagez, mais j'arrive pas à parler et je me suis réveillée voilà, mais voilà encore les angoisses que je n'avais pas hein, merci donc, euh, donc voilà, et là je vais me promener un petit peu, parce que ça c'est pareil c'est une des choses qu'il faut faire euh, pendant les règles, en fait, pendant les règles, quasiment tout ce qui est contre-intuitif, il faut le faire. On a envie de manger du sucre, il faut pas le faire. On a envie de manger gras, il faut pas le faire. On n'a euh, pas envie de bouger, euh, il faut le faire parce que c'est pareil, ça évite les crampes. Donc, je vais bouger un petit peu, c est, c est, ça va être doux, hein, c'est de la marche. Je suis contente aussi parce que j'ai trouvé une aire de service de camping-car pour remplir l'eau. À 9 minutes d'ici. C'est trop trop cool. Et puis, ben voilà. Il y en a une qui m'appelle. T'inquiète pas, je t'attends. Oui, oui, je t'attends. Je sais pas si vous l'entendez. Oh Une cascade à sec mon coeur C'est pas ici que tu vas boire hein y a plus d'eau C'est fou ça Il y a un éboulement, un truc comme ça au-dessus. Mais Iris C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on peut aller voir ce qui se passe en dessous d'une cascade, mais bah, elle est passée dans le tuyau, cette con. Ça donne où ça elle va ressortir de l'autre côté. N'importe quoi, celle-là. Va-t-elle ressortir de l'autre côté Bon bah non, elle est ressortie par là, en fait. Oh là là, j'ai déjà plus de batterie dans mon téléphone, c'est une catastrophe. Ça te va bien, les cascades, mon petit cœur Allez, on y va Ah, d'accord. Bon bah, salut. Et celui-là, vous pensez que je peux le manger Je crois que c'est un des champignons les plus parfaits que j'ai jamais vu. En dessous, sa petite fougère. Au milieu de la mousse. Dans son halo de lumière. Oui Oui, on va bientôt y aller. Et alors ça... Je pense que c'est une des plus grosses que j'ai vues. Attendez, je vais vous montrer quelle taille elle fait. Juste pour vous montrer que ce champignon fait la taille de mon chien. Voilà exactement ce dont je vous parlais quand je vous disais les pieds bleus. Donc les petits champignons violets. Donc celui-là, il est un peu violet fade. Celui-là, voilà. Celui-là, il est bien meilleur. Celui-là commence à être un peu trop vieux pour être mangé. Voilà, donc il y en a plein. Et donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que demain, c'est cueillette. Parce que là, ce bois, euh, il y a des trucs que je ne connais pas encore, évidemment. Des trompettes de quelque chose. Hein. C'est très joli. Il y en a partout, absolument partout. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir des cèpes et je pense des girolles. Donc, euh, eh bien, demain, demain c'est cueillette de champignons Donc il va falloir que j'aille faire le plein d'eau demain Mais comme c'est pas loin, c'est pas très grave C'est sûr que ce sera cueillette Je vais regarder la météo, mais c'est sûr J'hésite à même rebrousser chemin, déposer les chats enfin, Les chats, est-ce que j'ai toujours les deux Je ne sais pas Parce qu'on vient de croiser quelqu'un Iris avait suivi, mais là je ne sais pas où elle est Et Morphée, je ne sais pas si elle s'est planquée ou si elle est retournée au camion Donc... Ce que je vais peut-être faire, il y en a encore un là, oh, non non ce soir c'est poêler de champignons hein. Ok, donc ce que je vais faire c'est que je retourne au van, je mets mes chaussures de rando puisque là j'avais mis une petite basket parce que c'était du vite fait, je prends un filet, je prends mon couteau et c'est parti, champignons Bon, et eh bien j'ai cru que Morphée ayant eu peur de la dame était revenu au camion mais elle est pas là, donc ça me rappelle une petite histoire il faut que je retourne là-bas où je l'ai paumée et que je la cherche. Bon bah dans 4 heures. Hein. Elle était là en fait Elle était sûrement cachée sous sous le capot. Quand elle a hyper peur, elle court, elle monte sous le capot elle se couche sous la batterie, sur la batterie. Bon bah voilà. Bon bah donc du coup, chaussures de rando. Bon j'ai plus de batterie donc je vais manger ma petite salade d'hier en attendant que le téléphone charge. J'en profite pour me refaire ma petite infusion de feuilles de framboisier pour faire la vaisselle. <rire> non, en réalité, je vais toujours euh, profiter du temps de chargement de mon téléphone pour faire un truc utile. Et Je suis en train de faire bouillir de l'eau pour mettre dans ma casserole de fromage euh, cramé. J'ai déjà enlevé pas mal, mais là il faut la laver. Donc euh, je lave la casserole et ensuite je pars aux champignons. Bon finalement c'est la merde. Donc j'ai enlevé tout ce que je pouvais de fromage. C'est dégueu. Mais euh, le fond euh, le fond noir là, euh, bon, c'est compliqué. Donc je laisse un petit peu poser le savon. Je refrotterai encore un peu. Et je refais chauffer un fond d'eau. Pour laisser tremper pendant que je vais aux champignons. Oui, je vais y aller parce que il est déjà 16h30, je crois. 16h40. Regardez, j'ai accroché au mur ma petite trouvaille de la dernière fois avec le trèfle à quatre feuilles. À côté d'un trèfle à quatre feuilles qu'on m'a offert. Voilà, ça vient remplir mon petit mur. Parce que ben, moi, je trouve qu'il a pas trop menti ce petit trèfle à quatre feuilles. Hein. J'ai pris la bonne direction. Les hérons ne m'ont pas menti non plus sur ma route. J'en ai pas vu depuis que je suis arrivée ici. Sur la route, les deux jours pour venir ici, j'ai vu des hérons. Et j'ai trouvé ce trèfle à quatre feuilles. Et je suis arrivée dans un endroit que j'adore. Et j'ai quasiment tout de suite trouvé un travail en trois jours. Je, je touche du bois, J'ai pas encore... Garder ce travail, je sais pas vraiment si ça va me plaire. Peut-être que je vais détester la boulangerie, je vais détester ses clients et je vais détester, et je vais détester sa patronne, mais je ne pense pas. Elle a l'air bien cool. Il y a eu un très bon feeling au téléphone, enfin de ma part en tout cas, de mon côté. Vraiment, elle a l'air vraiment, vraiment cool. Euh, elle m'a dit euh, Moi je fais pas d'entretien, hein. euh, ça sert à rien. Euh, je pose les questions que j'ai à poser pendant qu'on fait l'essai, et puis voilà. Donc ça, génial, moi j'adore. Euh, comme je disais c'est un bon salaire il euh, y a deux jours de congé par, euh, par semaine un fixe et un qui change parce qu'elle veut pouvoir donner à tout le monde euh, un week-end entier donc ça c'est génial ah oui elle m'a dit euh, à la fin euh, vous venez habiller normalement hein. bon pas en jogging mais vous venez normalement hein. donc euh, c'est vraiment euh, cool quoi tranquille pas de pression et ça ça fait du bien franchement donc, euh, donc tout ça pour dire que ce petit trèfle, eh ben, je l'ai mis au mur parce que euh, je pense qu'il n'était pas là pour rien non plus. Ça fait quelques temps que je vois Litchi qui fait ça, alors déjà sa bouche elle tremble souvent, elle claque des dents et elle fait, euh... tu le fais encore mon petit cœur Ça ce qu'elle vient de faire mais là elle le fait voilà ça tout le temps, elle fait et je croyais que c'était du stress. Sauf que là, je viens de regarder et j'ai vu... Je, alors, je comprends pas. Elle a l'air d'avoir une deuxième dent qui a poussé sous une dent. Donc, elle a une dent qui bouge. Ah, ça veut dire veto. Ça veut dire dépense. J'adore. Donc, on va aller chez le vétérinaire euh, assez rapidement. Mon cœur, tu dois avoir mal. Tu ne dis rien. Elle a 7 ans. Hein. Ce n'est pas les dents de lait qui... Je comprends pas. Elles sont vraiment l'une devant l'autre Trop bizarre Bon bah génial Et eh ben non je dis des bêtises Elle a juste une dent qui bouge Donc eh ben, elle va perdre une dent Et ça euh, ça veut dire Que les vétérinaires vont me dire Qu'il faut l'opérer pour lui enlever le tartre Et sauf que moi Ça me fait peur Elle fait 2 kilos hein. Ça me fait peur qu'elle soit anesthésiée Pour euh, juste enlever du tartre Enfin juste ah. Et puis en plus ça va encore coûter des sous c'est pas possible, je suis ravie, moins qu'elle à mon avis, mais... Bon, bah mollo sur les bâtons, hein. Bon, en attendant, mon téléphone est rechargé à 48%, euh, la casserole est en train de tremper, j'ai avalé ma tisane, je me suis changée, parce que qui dit champignons, dit sous-bois, ronces, etc. et que j'étais en jogging. Et donc voilà, il se fait tard, je pense qu'il est presque 17h, alors je vais y aller parce que ça n'a rien rechargé du tout ma batterie. Oh. Pas le téléphone, hein, la batterie du... ma batterie auxiliaire. Bref, raison de plus pour que je parle pas trop, pour écourter cette vidéo, euh, et je veux pas rentrer trop tard parce que je veux absolument faire le montage tôt, le finir tôt et me coucher. Il va falloir que je prenne un rythme. D'ailleurs, vous attendez pas à avoir des vlogs euh, tous les jours quand je vais travailler. Regardez Des faux de gélatineux <rire> La meuf qui sort sa science. Il bon, n'y a pas grand chose, mais on voit bien que c'est parce qu'il y a du monde qui est passé. Parce que je vois des ceps je vois des bolets, mais en très mauvais état. Donc forcément, s'il y en a des moches, il y en avait des beaux qui ont été ramassés. Les petits violets, c'est pareil. Il y en a il a les gros qui sont pâles et qui se mangent pas. Il euh, y en a quand même un peu plus, des violets, parce qu'il y a plus de gens qui n'osent pas les ramasser. Mais euh, je pense qu'il faut bien s'enfoncer dans les bois si on veut en trouver. Euh, sauf que c'est en pente, c'est la montagne et que j'ai pas envie de me faire mal au genou encore aujourd'hui donc eh ben, ce sera une petite récolte mais en même temps je suis toute seule à manger donc c'est pas grave J'ai un doute, quand j'ai un doute, je coupe, je pense que c'est un bolet, on verra bien, il n'a pas le pied rouge, oh. non c'est pas un pied rouge ça, oh. je sais pas, bon je vais pas le manger. champignon tentacule <rire> on dirait le translucide un peu mais sauf qu'il est translucide gris violet c'est trop mignon vous voyez le, le chemin le trou là bas je me suis dit waouh je dois être au pied d'une montagne d'un rocher et tout en fait non c'est un arbre c'est un énorme un énorme tronc d'arbre dans la lumière Bon, le soleil se couche, la vallée est à l'ombre, bon vous ne voyez rien mais là, là, chuit. et là, il y a une montagne, et le soleil est passé derrière, donc euh... je fais la maligne, je fais la maligne, je continue à chercher mes champignons, mais je m'enfonce de plus en plus dans la forêt, et donc il va falloir penser à faire demi-tour. En plus, qu'est-ce qui est en train de se passer Il est en train de se passer, qu'il est 19h, et qu'est-ce que j'avais dit j'avais dit je veux rentrer tôt pour faire le montage tôt pour me coucher tôt. Il n'est déjà plus tôt. Et ben parfait. C'est quand je décide de rentrer que je commence à en trouver. Hein. Moi je suis contente. Les deux derniers, les deux gros, ben, c'était euh, à la fin. Donc euh, c'est très bien pour moi, ça suffit tout ça. Il est beau. Euh... <rire> euh... Ils sont énormes. Ah. Putain, il a l'air vieux lui. Avec le bois qui était dessus, je sais pas si c'est très bon. Qu'est-ce que je fais J'hésite. Il ressemble à quoi en dessous Oh, mais attends, c'est pas un cèpe Comment ça C'est quoi ah, Si. Ok. Il est un peu vieux. On va pas le prendre. Et lui Alors toi, t'as accroché... Ah ouais, non. Dans la mousse. Quoi qu'on peut prendre peut-être la moitié. Hum, tout pourri. Bon. Ils étaient beaux, hein oh je sais pas comment ils ont pas été vus, ou alors les gens se doutaient qu'ils allaient pas être beaux à l'intérieur. Parce que le chemin est juste là. Pff, ça me donne envie de continuer à chercher, ça. C'est pas bien. Regardez les dessins qu'il y a sur ce morceau de bois. Je suis à la lampe frontale donc on voit pas très bien, mais.. Incroyable, je sais pas si c'est un champignon, de la mousse, une bête qui a fait ça, mais c'est trop beau. Du grand mari! Rentrer dans la nuit à la frontale. Nietzsche, elle en peut plus. Alors, je pense qu'elle course des trucs déjà. À mon avis, il y a des choses, des bestioles là. Elle fait que de chasser. Et en plus, elle en peut plus parce que. Ben d'habitude elle mange à peu près à 17h et d'ailleurs je vais la décaler parce que c'est plus possible je peux plus couper mes journées comme ça pour rentrer à 17h avant de manger à 19h je sais pas ce qui s'est passé dans le, dans le planning mais j'entends siffler derrière moi depuis tout à l'heure je pense que c'est mes oreilles qui pètent un plomb avec les cloches des vaches bon c'est pas grave là la lumière c'est le van donc, c'est bon. Des petits yeux de petits chats sous ce van. Ah oui Je vous ai pas filmé la fin de la préparation parce que c'était une galère de ouf, c'était tout gluant, ça m'a dégoûté, j'ai enlevé tous les bouts de gluant et tout. Il y a un des gros seps qui est la mousse, elle est vraiment devenue hyper gluante. Mais bref, c'est prêt, ça a grave rétrécit, j'ai presque rien à manger. Regardez par rapport à ma fourchette, c'est trop mignon. Donc je pense qu'après je vais me faire des gnocchis. Bon, moi je viens de terminer de manger. Euh, finalement les champignons, même si gluant à la, à la poêle, c'était quand même très très bon dans l'assiette. Euh, les gnocchis n'étaient pas trop parce que par contre ça réduit vraiment beaucoup les champignons. Donc voilà, j'ai fini de manger, il est 21h44, vous connaissez la chanson, je vais faire le montage et je vais me coucher. <rire> à demain, des bisous Marie voyage dans Rafiki, avec Morphée, Iris et puis À bord de leur Renault Master, parcourent le monde dans la bonne humeur. <rire>